Ciao à tutti Bonjour à tous Aujourd'hui je voudrais vous parler musique et plus particulièrement d'un artiste qui s'appelle Grand Corps Malade. Euh, c'est un chanteur qui pratique le slam. Alors qu'est-ce que c'est le slam Ça ressemble un petit peu au rap euh, sauf que sur le slam, le chanteur récite ses paroles comme dans une poésie et il n'y a pas forcément de rimes et il n'y a pas forcément de musique derrière. Donc, Grand Corps Malade est un slameur. Et pourquoi je vais vous parler de lui Eh bien, parce que je trouve que pour euh, des gens qui apprennent le français, euh, Grand Corps Malade est absolument parfait. Juste avant de vous parler musique, je me présente. Je m'appelle Aurélie et je propose des vidéos à ceux qui apprennent le français pour les aider à développer leur vocabulaire et à améliorer leur compréhension orale. Donc là, nous allons parler musique avec Grand Corps Malade. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Quel est l'intérêt du Slam pour ceux qui apprennent le français Déjà, les paroles sont récitées comme dans une poésie. Les mots sont très, très bien articulés. Donc, vous avez une bonne compréhension de ce que le chanteur veut dire. Ensuite, il y a du vocabulaire varié et les chansons parlent de thèmes importants. Donc, c'est pour ça que là, je vais vous parler de grand corps malade à travers deux exemples de chansons. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi Alors, la première chanson de Grand Corps Malade dont je vais vous parler, c'est un duo qu'il a fait avec la chanteuse Louane. Ça s'appelle Derrière le brouillard. Et c'est une chanson qui est parue vers février 2021, qui fait un tabac sur les ondes, c'est-à-dire qui... Fait énorme, enfin, qui passe beaucoup, beaucoup à la radio française et euh, cette chanson a été, euh, enfin, le clip de la chanson a été tourné à la fois à Boulogne-sur-Mer dont est originaire Louane et aussi à Saint-Denis euh, d'où vient Grand Corps Malade cette chanson parle des moments difficiles qu'on a tous dans notre vie et de l'aide que peut apporter la musique et la chanson euh, dans ces moments là donc je n'ai pas le droit de vous passer euh, la musique sur cette vidéo à cause de, des droits d'auteur mais je vous mets le lien du clip officiel euh, ainsi que les paroles de la chanson dans la description sous la vidéo vous avez juste à cliquer sur le lien et comme ça vous pourrez regarder euh, le, le clip la deuxième chanson dont je voudrais vous parler, c'est aussi un duo que Grand Corps Malade a fait avec Camille Lelouch. La chanson la s'appelle « Mais je t'aime » et euh, bah, comme son nom l'indique, c'est une très belle chanson d'amour où les deux artistes euh, articulent vraiment bien euh, les paroles. Donc je vous invite à aller voir également le clip, je vous mets aussi le lien dans la description. Et voilà, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces chansons, si vous connaissiez le slam et tout simplement bah, ce que vous pensez de ces deux chansons. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao